Bonjour et bienvenue dans cette série qui va traiter de la monnaie libre en plusieurs points. Dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur la première question qui me taraude. Pourquoi Pourquoi la monnaie libre Mais avant cela, pourquoi faut-il changer la monnaie et l'économie Et au fond, qu'est-ce que c'est l'économie C'est la première question que j'ai envie de vous poser à vous. Quelle est selon vous la finalité de l'économie Alors, je vous donne quelques pistes. Est-ce que c'est créer de l'emploi Est-ce que l'économie sert à distribuer de l'argent Est-ce qu'au fond, elle sert à augmenter le PIB, le produit intérieur brut Est-ce que l'économie sert à produire des biens et des services Est-ce une doctrine, une sorte de religion dont les prêtres seraient les grands économistes et autres technocrates. Qu'est-ce que l'économie Beaucoup d'entre vous me répondront, eh bien l'économie c'est produire les biens et les services. Vraiment, est-ce suffisant pour définir l'objectif de l'économie Effectivement, dans nos sociétés contemporaines, nous produisons énormément. Nos supermarchés regorgent de richesses. Et nos écoles, c'est pareil, beaucoup de gens sortent diplômés, énormément de diplômes. Et pourtant, en face, nous avons pour la France, un pays comme la France compte 8,8 millions de pauvres. Ce sont des chiffres de 2016. Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que là, ça ne concernerait pas aussi l'économie, le fait qu'on produise énormément et juste derrière la file pellicule de la vitrine, eh bien, on va trouver des, des gens qui font la manche. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est des, des gens qui ne veulent pas travailler. Mais alors, que pensez-vous des 2 à 4 millions de travailleurs pauvres Des gens avec un emploi, un temps parfois partiel ou un emploi subi, mais avec un emploi et qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Y a-t-il pas là un problème, une source de questionnement Que faut-il pour que les biens et les services que nous produisons en masse rencontrent vraiment ceux qui en ont besoin. Et n'est-ce pas là le but recherché par l'économie Économie, c'est un mot qui provient du grec ancien « oikos », la maison, « nomos », les règles. Il s'agit donc bien d'une bonne réglementation, ici d'une maison mais par extension de la nation. En d'autres termes, une économie peut être qualifiée de bonne quand elle remplit l'objectif d'alimenter en biens et services tous ceux qui vivent sous son toit. C'est ainsi qu'une bonne ménagère est celle qui fait des économies, qui fait en sorte que les fruits et légumes qu'on a à disposition servent à arriver dans le ventre de chacun de ses enfants, et non pas de un ou deux parmi... Euh, la fratrie, non, de chacun de ses enfants. Quitte à diviser, à faire des économies, chacun devra sous le toit, pourra en tout cas avoir à manger. Donc le but de l'économie, ce n'est pas seulement de juxtaposer les biens et les services en face de ceux qui en ont besoin, c'est d'aller plus loin. C'est que ces biens et services rencontrent les besoins humains. Si on on les juxtapose, et eh bien le but n'est pas atteint. Il faut donc aller jusqu'à joindre. Et voyez-vous, uniquement si on joint les eh biens et les services aux besoins, l'économie a atteint son but. Comprenez-moi bien, elle n'en a pas d'autre. C'est son seul but. Prenons un exemple. Quand vous envoyez du courrier à un ami, vous passez par le service de la poste. Le seul but du service de la poste est de distribuer le courrier. C'est évident pour tout le monde. Si demain, un organisme comme la poste ne permettait plus de ch faire cheminer correctement le courrier, eh bien on serait en droit de se demander à quoi sert cette institution. C'est exactement pareil pour l'économie. Elle n'a pas d'autre but que de faire cette jointure. Comme la Poste, elle n'a pas à dire si telle personne est légitime pour recevoir tel colis. Et bien là, c'est pareil pour les biens et les services. L'économie, ce n'est pas son but de dire telle personne peut ou doit recevoir tel bien, tel autre, non. Ça, ce serait faire de la morale. Je ne dis pas ici, pour ceux qui me connaissent, que la morale... Est à, est, à, est à abandonner. Pas du tout. Je dis simplement que ça n'est pas le but de l'économie. Comme ça n'est pas le but de, de la poste de savoir si celui à qui vous écrivez euh, est quelqu'un de bien pour vous ou non. Ça, ce serait faire de la morale. Vous comprenez Ce but ce atteint n'est possible que en faisant cette jointure et précisément joindre les biens et les services. C'est... Le rôle de la monnaie. La monnaie, effectivement, on n'a plus l'habitude, mais ce n'est pas un but, c'est bien un moyen. Et comme tous les moyens, comme tous les outils mis à disposition des êtres humains, surtout que celui-ci est créé par les êtres humains, eh bien, il est fait pour servir et non pour asservir. Alors, eh bien, maintenant qu'on a fait ce petit tour dans la définition de l'économie, j'ai envie de vous poser une question. Que fait-on quand un moyen, ici la monnaie, ne permet pas d'atteindre un but Ici, que les biens et les services rencontrent les besoins humains. Que fait-on Prenons un exemple. Vous avez une bouilloire, un grille-pain, une machine à café qui ne remplit plus sa finalité, son but. Elle ne marche plus. Que faites-vous Alors vous allez me répondre, je la répare. Très bien. Le réparateur vous dit, elle n'est pas réparable. Allez-vous continuer à faire chauffer votre eau dans une bouilloire qui ne chauffe pas Allez-vous préparer du café avec une cafetière qui ne prépare pas le café Allez-vous utiliser une machine à laver qui fuit Non. Pourtant, Certains nous disent qu'il faut absolument garder cet outil, la monnaie, qui pourtant ne permet pas d'atteindre le but. Nous nous retrouvons là dans un cas où une voiture, ici complètement désossée, eh bien continue de nous être imposée comme moyen de, de transport. Bon, c'est la, la, la libre possibilité de, de ces gens. Peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix dans cette photo, que je trouve assez euh, rigolote. Mais enfin, c'est absurde de vouloir nous imposer qu'un outil qui ne marche pas, puisqu'il ne permet pas d'atteindre le but, euh, continue d'être utilisé. Non. Si la poste demain euh, ne permet plus de cheminer, faire cheminer le courrier, n'allons-nous pas simplement la réformer Et si ce n'est pas possible, il y aura d'autres euh, entreprises qui commenceront, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, à distribuer le courrier ne cherchons pas midi à 14h. Eh bien voilà, c'est exactement le sujet de la monnaie libre. Si l'économie n'atteint pas son but, si la monnaie est un moyen qui sert l'économie, peut-être que le moyen n'est pas bon. Et pourquoi pas changer de monnaie. Merci, à bientôt.